à se reprocher quelque chose Il s'est un peu loupé hein, sur sa sortie Devant donc euh, les joueurs et les attaquants De la GS Stavara voilà, Ce qui leur a permis d'inscrire un second but On avait vu ce premier but jouer Un petit peu en, en deux temps hein, En trois passes Entre donc euh, Bousmaha, Belgilali Et cette petite balle en pichinette Sur la tête de Aoudou Qui a réussi à ouvrir la marque pour la GS Stavara voilà. Donc beaucoup à Alors... faire Pour les joueurs du MC Heron pour la seconde période. Alors Hakim Ksenoud, juste euh, vu que c'est vous qui êtes sur place, on a, parlé des, on a parlé des conditions climatiques très difficiles. Vous le confirmez euh, qu'il fait très très chaud du côté de Bachar. Il fait très trop chiant, mais je le disais aussi, il hein, y a une petite brise, c'est vrai que là, à l'heure actuelle, il y a un petit peu de vent frais euh, qui vient d'arriver sur sur la région. Et donc, je pense qu'on va avoir une superbe deuxième mi-temps euh, entre la Saora et le MC Oran, puisque même le soleil a un petit peu sorti par le parasol, on va dire. Allez, va, pour faire plaisir à tout le monde ici, à Béchard. Merci beaucoup en tous les cas Hakim, on essaiera de vous avoir tout à l'heure lors de cette seconde période pour suivre avec vous bien évidemment cette rencontre euh, GS, Saoura Mouloudia et d'ailleurs on me dit euh, dans la pastille que les joueurs sont revenus sur le terrain alors sans plus tarder on repart une nouvelle fois à Béchar et j'espère que cette fois-ci on pourra avoir avec nous Hakim Chloud pour suivre les débats de cette deuxième période Alors ah donc je sais pas si vous m'entendez Hakim voilà, donc alors, les joueurs sont là sur le terrain, euh, donc euh, pour euh, la reprise. Ah, là, je vous perds, Hakim Ksheloud. Hakim euh, pardon Je vous perds, Hakim. Alors, oui. soit vous vous rapprochez du micro. <rire> Allez-y, Hakim. Alors, je j'ai le micro, j'ai le micro et j'ai le téléphone en même temps. Donc, ouais, alors, voilà, je dis que les joueurs <rire> sont sur le terrain. Euh, donc, Monsieur Zouawi va donner le coup d'envoi de cette seconde période. Donc, dans quelques instants, un changement. Donc euh, du côté, euh, je pense, du MC Oran, avec la sortie du numéro 99 euh, euh, du côté de, de, du MC Oran. Je vous confirme ça dans quelques instants, hein, dans une Voilà donc la partie a, a commencé pour cette seconde période. Vous l'avez dit, on a laissé les deux formations euh, sur un score de 2 buts à 0 en première période. Avec cet avantage pour la GS Saura, voilà, 2 buts inscrits, 22e et 37e minutes par Aoudou de la tête en faveur de la Gia Giassahora qui a su gérer les débats durant cette première période là on va voir les consignes données par les deux coachs lors de la pause citron au vestiaire et donc comme je vous le disais tout à l'heure c'est le numéro 92 du côté de, du MC Oran qui a fait son entrée Nate Lehman qui lui a remplacé donc uh, Kulbia, qui a laissé de sa place uh, du côté du MC Oran la touche pour le MC Oran avec Saïdi sur le côté...